Dans cette vidéo, nous continuons à parler des adverbes, conjonctions et expressions courantes en français. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé des mots aussi, ainsi et de leurs dérivés, ainsi que les conjonctions de coordination et, ou, soit, et ni. Dans cette vidéo, le premier mot dont je vais parler, c'est « même ». Tout d'abord, « même » est un adjectif qui indique l'égalité, « same ». Par exemple, « je voudrais la même chose ». Même est aussi utilisé pour effectuer une mise en évidence après un pronom disjoint. Self. Par exemple, je l'ai fait moi-même. Même est aussi un adverbe qui indique une gradation. Even. Par exemple, il ne sait même pas excuser. Quand même et tout de même sont des adverbes de restriction. Just the same, nevertheless. Par exemple, « Il s'est quand même excusé. »« Il s'est tout de même excusé. »« Quand bien même » est une conjonction de concession suivie du conditionnel. Elle signifie « even though ». Par exemple, « Quand bien même elle serait venue, sa présence n'aurait rien changé. »« De même que » est une conjonction qu'on utilise pour ajouter de l'information. « As well as » Par exemple, L'université a organisé des ateliers, de même que des cours en ligne. De même que, de même, est une conjonction qui indique la comparaison. Just as, so. Par exemple, de même qu'il n'a pas voulu y aller hier, de même, il n'ira pas demain. Et même si, est une conjonction qui indique la concession. Even if, even though. Par exemple, j'assisterai à votre concert même si je n'aime pas la musique classique. Si est une conjonction qui indique la condition ou l'hypothèse. If, par exemple, on peut aller au cinéma si tu es libre. Si est également une conjonction qui introduit une interrogation indirecte. If, whether, par exemple, elle m'a demandé si nous partions en vacances. S'il te plaît ou s'il vous plaît, Exprime une requête polie, please. Par exemple, je peux aller au cinéma s'il te plaît. Si est également un adverbe qui exprime l'intensité ou la conséquence, so. Par exemple, j'avais si faim que j'ai mangé tout le gâteau. Enfin, c'est une réponse affirmative à une question négative. Par exemple, tu n'aimes pas le chocolat Si, j'adore le chocolat. Et enfin, nous avons « encore ».« Encore » est un adverbe qui indique la répétition. « Again ». Par exemple, « Fais-le encore ». Il exprime aussi la persistance on peut le remplacer par « toujours ». Il signifie « still ». Par exemple, « Martin fait encore pipi au lit ». Et enfin, la négation « ne pas encore » signifie « not yet ». Par exemple, « Es-tu déjà allé à Paris ?»« Non ». Pas encore. Bon travail, au revoir